les amis alors on a été coupé une fois mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter allez on va continuer ici euh, sur cette zone euh, à côté de balou et on va remonter euh, vers euh, mamoudzou centre allez let's go c'est parti Allez, on continue. Désolé parce qu'on a été coupé. Euh, toujours, ça fait trois fois qu'on. que ça saute là. Ici. Alors, ici, on est euh, vers euh, le magasin Balou. Merci. Alors, on est sur ce côté-là de Mamoudou. ici voilà et ici direction on va aller vers balou Salam comme ça va ça va ça va on va aller vers balou Ici, les rues ont très, très évolué. Ici, hein, les rues. Bon, super. Hein. Mais euh, les stades, ça reste au bof. Le stade de Mamoudzou. Bref, zéro. Ici, euh, on est sur un quartier aussi très résidentiel et très commercial aussi. Les deux à la fois, très commercial, très résidentiel. Ah, ici, les prix, ça fait froid dans le dos. Hein. Quand tu regardes les prix, ah, ça... ça te fait un choc. Hein. choc thermique Ici en haut des résidences, euh, hôtel, c'est une hôtel celui-là. Encore, c'est un indien qui tient ça, hôtel Maharaja, un indien. Ouais. Place aux étrangers, place aux étrangers, les amis. Ah oui. C'est eux qui ont le fusil ici. C'est eux qui ont le, le gros calibre du fusil. Alors les amis, ceux qui cherchent un magasin euh, coranique euh, hormis la place de Mamoudzou à côté du bazar où on vend beaucoup de Coran, il y a un magasin ici qui est très bien hein. c'est celui-là, ça vend des tapis de prière, euh, ils vendent de tout dedans donc ici, cette place là, hein, d'accord, librairie musulmane de Mayotte, voilà en face Là, ici, là. Et sur la rue euh, commerciale que je vais vous montrer ici, quand vous prenez la rue euh, qui, qui fait éruption euh, à côté de la mairie de Mamoudzou, eh bien, cette rue commerciale, vous allez arriver dessus. C'est la petite info. Hein. Je vais regarder un petit peu vos commentaires parce que je suis concentré. Ben, je veux dire par là ceux qui ont le plus gros calibre du fusil à Mayotte, euh, parce que à Mayotte ici, quand un Maoré demande quelque chose, il ne l'a jamais que ce soit au niveau du projet, euh, du résidentiel, etc., etc., des postes aussi euh, qui sont très honorables, ben, la priorité n'est pas pour le Maoré. Voilà, tout simplement. D'où le gros calibre du fusil. <rire> hein, L'expression parle, hein. <rire> Donc on va arriver à l'hôtel de ville de Mamoudzou, la mairie de Mamoudzou. Mais un L'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville Mamoudzou. Le conseil départemental est un petit peu en haut, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel, on arrive sur les embouteillages. Et oui, ça y est, hein. vous assistez aux embouteillages. La de Mayotte. Les embouteillages. Alors là, Mamoudzou, bienvenue. Bienvenue Mamoudzou. Alors, si tout le monde à Mayotte favorisait la moto, les vélos, pour les résidents qui sont à Mamoudzou, eux-mêmes, ils se déplacent en véhicule. Ceux qui sont à Cavani, Mtsapéry, etc. Si tout le monde avait des vélos, accessibles aux vélos, il ben, n'y aurait pas tout ça. Ah, mais moi, je suis désolé. Hein. On a une toute petite île, Eh ben, tout le monde veut avoir un véhicule. Tout le monde veut avoir un véhicule. Et... Comme tout le monde veut avoir un véhicule, regardez ce que ça fout. Il y a le bordel partout. Il y a les bouchons qui s'accumulent là. Hein. Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va ouais, ah, ben Ça va Ça va Ça Ça va Ça va Ça va Ça va plaisir de Ça voir. Ça va Ça Ça Ça va Ça va Ça Ouais bah oui, oui, tout, oui papa Oui oui oui oui vas-y <rire> bah, si, je passerai sur ton truc là Ouais si yeah. t'as Oui yes Bon oh, c'était un pote Un ancien collègue Alors Mamoudzou Centre Mamoudou, bienvenue. Bienvenue là. Euh, c'est toujours en panne ici, hein, les horaires de merde. Ah, c'est toujours la même chose dans hein, les mêmes postes hein, depuis euh, euh, 17 ans maintenant. C'est le même poste que tu vois là, ça fait 17 ans là. Euh, ce même poste là, ça fait 17 ans que c'est là. Près de l'office de tourisme, il y a les jeux pour les enfants, vous pouvez venir, amener vos enfants. Beau, hein. le beau Mamoudzou, donc centre-ville, le bazar que vous venez de voir, la place de brochettes qu'on voit ici, et la place des taxis aussi. Alors, alors tout de suite, vous allez voir là, les piscines olympiques. Les piscines olympiques de Mamoudzou. Il y a des grandes piscines ici. Je vais vous montrer. Voilà. Elles sont là. Voilà. voilà. Petite piscine quand il pleut. On a un petit bassin ici. Qui est super. Hein? Super bassin. Il y a un gros trou qui est là-bas aussi. Ça, c'est le parking de Mamoudzou. Donc je tiens à répéter. Moi, j'aime beaucoup le montrer parce que c'est une fierté, d'accord Voilà. Voyez l'exemple. Voyez, regardez. Ça, c'est un parking de la capitale, de Mamoudzou. Ici aussi le trou en fait il y en a partout hein. des nids de poules il y en a partout ça on peut pas on peut pas empêcher Mayotte de ne pas avoir des trous quand ils font les routes ou les parkings hein, c'est toujours premier niveau et puis voilà c'est bon ah je suis pour rien les frères et sœurs hein. Ce n'est que la réalité des images. Voilà. Oh là ou oh là Alors, ici, il y a une petite piscine aussi. Hop, hop, voilà. Ah, il n'y a pas d'évacuation. Hein. Voilà, petite rétention.